Bonjour à tous, alors je continue la, mon commentaire de mon ouvrage pour une France catholique et royale avec un chapitre sur la liturgie en France, alors je tiens à vous dire que c'est le dernier chapitre. Euh, il y a des annexes à, à cet ouvrage, mais je, je vais les décliner en plusieurs vidéos euh, sans forcément euh, me référer à, à, à cet ouvrage. Donc, euh, vous aurez tous les éléments dans d'autres vidéos pour les annexes. Alors, la liturgie en France. Donc, tous les bâtiments de culte catholique seront déclarés patrimoine national. C'est-à-dire qu'en fait, euh, les, diocèses, les diocèses géreront euh, leur patrimoine, mais l'État pourra apporter son aide en cas d'importante rénovation. Il y aura des prières publiques au début de chaque session parlementaire et à la rentrée des tribunaux. Le caractère religieux du serment judiciaire sera réintroduit. Le crucifix sera réintroduit visiblement et en hauteur dans les tribunaux, les écoles, l'armée, la marine et tous les établissements publics. La messe tridentine aura la primauté sur les messes en langue vernaculaire. Par respect pour le très saint sacrement, il n'y aura plus de signe de paix entre les fidèles pendant la célébration eucharistique. C'est-à-dire que le signe de paix, on pourra le faire, euh, je pense, avant la liturgie eucharistique, si on doit le faire, parce que je pense que ça casse complètement le rythme de la liturgie. Et dans l'idéal, le, le signe de paix, bah, on se l'échange sur le parvis euh, de l'église après la messe. Il conviendra de retrouver la forme des rites d'avant la réforme introduite par le concile Vatican II et de donner possibilité aux prêtres de baptiser lorsqu'ils jugent la personne prête en s'adaptant aux circonstances. Effectivement, je... après le Concile Vatican II, l'église la... a été prise de réformite, pas toujours dans le bon sens, et je pense qu'il faudra revenir euh, aux rites, au rite, euh, à tous les anciens rites en fait d'avant le Concile, qui je pense sont plus efficaces. Euh, L'imposition du scapulaire... Brun, au moment de la première communion, sera proposé avec la récitation obligatoire du chapelet de Saint-Michel-Archange avant. Donc le, le, le scapulaire de Notre-Dame du Mont Carmel euh, est un très grand sacramental. Je vous invite à vous renseigner là-dessus. Il faudra vous le faire imposer par un prêtre. Euh... Il y a un rituel très spécial. Euh... Allez voir les carmes de, de votre région. Euh... Effectivement, ça peut vous. Il y a des grâces de protection et de salut. Et le chapelet de Saint-Michel Archange, euh, aussi des grâces de protection et euh, la grâce toute spéciale euh, d'être accompagné par euh, un ange des neuf cœurs, hein, enfin, neuf anges parmi chacun des cœurs, euh, pour, euh, pour communier. Euh... Alors, les femmes se couvriront la tête lors des offices. Là, il y a la référence biblique est dans 1 Corinthiens 11. En fait, les femmes doivent se couvrir la tête à l'église. Euh, voilà. Toute femme qui prie ou qui prophétise la tête envolée déshonore sa tête. Elle est comme celle qui est rasée. La femme doit, à cause des anges, avoir sur la tête un signe de suggestion. Voilà. C'est une, une tradition qui s'est perdue, malheureusement. Les fidèles recevront la communion sur les lèvres et si possible à genoux. Voici les conséquences les plus graves de la pratique actuelle de réception de la communion dans la main. La réduction, la disparition de tout geste de révérence et d'adoration. L'emploi pour la réception de la sainte communion d'un geste habituellement utilisé pour la consommation des aliments ordinaires, d'où résulte une perte de foi en la présence réelle, surtout parmi les enfants et les jeunes. La perte abondante de parcelles de la Sainte Hostie et leur profanation consécutive, surtout en l'absence de plateaux lors de la distribution de la Sainte Communion. Un autre phénomène qui se répand de plus en plus, le vol des saintes espèces. Alors aussi, des prières pour le roi de France seront faites à l'école et à la fin de la messe. Donc là, il y a la référence biblique, hein, 1 Timothée 2. Chaque paroisse instaurera quotidiennement un temps de prière, du chapelet et un temps d'adoration. La, la, la pratique de l'Angélus le matin, le midi et le soir sera réintroduite. Le prêtre bénira tous les bâtiments publics en fin de chantier, ainsi que les chants aux rogations. Les processions seront encouragées. Consécration annuelle de la France par toutes ses paroisses au Sacré-Cœur, au Cœur Immaculé, au Cœur Tréchasse de Saint Joseph et à la protection de Saint Michel Archange. Alors là, on a une révélation euh, de Jésus à Marie de Jésus une religieuse de la Congrégation Notre-Dame. « La France est toujours bien chère à mon divin cœur et elle lui sera consacrée, mais il faut que ce soit le roi lui-même qui consacre sa personne, sa famille et tout son royaume à mon divin cœur et qu'il lui fasse élever un autel comme on en a élevé un, au nom de la France, en l'honneur de la Sainte Vierge. Je prépare à la France un déluge de grâce lorsqu'elle sera consacrée à mon divin cœur. » La France sera consacrée à mon divin cœur et toute la terre ressentira des bénédictions que je répandrai sur elle. La foi et la religion refluriront en France par la dévotion à mon divin cœur. Effectivement, la France n'est toujours pas consacrée au Sacré-Cœur, mais c'est une promesse de Dieu. Elle le sera un jour par ce fameux grand monarque et à ce moment-là, un déluge de grâce, un torrent de grâce recouvrira notre pays. Alors, il faut savoir que Saint Joseph est apparu euh, en personne. Je... C'est une de ses rares apparitions en personne. Hein. Je... Je... Moi, personnellement, je n'en connais pas d'autres. Et le Saint Joseph est apparu en France, donc euh, à Cotignac, dans le Var. Euh, il est apparu le 7 juin 1660. Donc voilà. Je vous laisse mettre sur pause si ça vous intéresse. Euh, donc, il va falloir instaurer euh, la fête du cœur très chasse de Saint Joseph le mercredi qui suit les fêtes du Sacré-Cœur et du cœur immaculé, comme demandé le 6 juin 97 par Jésus à Dita Piranga. On pourra aussi instaurer une fête en l'honneur de Marie, reine de la paix, le 25 juin. Et le Père aussi de, demande euh, une fête toute particulière car il n'y a pas de, de fête euh, toute spéciale au Père, à la première personne de la Trinité, ce qui est quand même aberrant. Et il demande euh, que ce soit euh, en août, donc euh, soit, soit le, le premier dimanche d'août ou le 7 août. C'est une révélation euh, du Père à, à Mère Eugenia euh, Ravazio. Euh, ensuite, euh, donc un sanctuaire international à Saint-Joseph et un sanctuaire en l'honneur du Christ-Roi seront bâtis. Le latin, langue de l'Église universelle, sera utilisé dans les sanctuaires internationaux comme Lourdes ou la Salette. Après, il y a une liste de, de fêtes chômées. En fait, ce sont des grandes solennités euh, pour la plupart du temps. Et chaque corporation pourra chômer quelques fêtes de saints locaux ou saints patrons. Voilà, donc j'ai achevé de, de commenter mon ouvrage. Les annexes feront euh, l'objet de plusieurs vidéos ultérieures. Que Dieu vous bénisse et à bientôt pour une prochaine vidéo.